Il a balancé le vieux, on est d'accord là. Bon bah je retourne voir le gros qui poussait le caillou là-bas. Ah, regarde, je, je prévois. D'accord, il veut pas se couper. Oh oui, oh oui, c'est étrange. Je me concentre pour bouger le rocher, mais mon corps ne répond pas. Je n'ai aucune force. C'est comme si le rocher était protégé par un pouvoir. tu brilles tout d'un coup se dire que tes attributs divins peuvent être augmentés on va se mettre de l'encre en plus hein ah là voilà, c'est mieux. Ah je me sens léger comme une plume. Malheureusement cet énorme rocher ne bouge pas d'un pouce. Qui donc a bien pu bloquer le seul chemin Comment vais-je pouvoir retourner à la ville Dis-moi petit chien ton maître vit dans ce village, n'est-ce pas Tu dois donc connaître celui qui se nomme Suzano. Il paraît que c'est le descendant du légendaire héros Izanagi. Si quelqu'un peut déplacer ce rocher, c'est bien lui. Peux-tu l'amener ici Bizarre bizarre. Ce rocher n'était pas là avant. J'en je fiche, moi je peux le couper, j'ai un pouvoir magique. Oh zut, mon épée en ne marche pas. Vite, allons demander à l'autre qui peut le couper. Fiche, il ronfle toujours autant qu'un ours. Ah, donc on lui a vraiment cassé son pot en fait. Oh, je suis le plus grand. Il est éclaté. Hein. Et qu'est-ce que. <rire> il est, est une épée en bois. Ah, quelle sieste, j'ai bien dormi. Je suis descendu ici pour méditer. Je me suis assoupi. Hum, mm, t'es qui toi Allez, Ous, qu'est-ce que tu me veux Je suis Susano, le plus grand guerrier du Nippon. Susano, le grand guerrier. <rire> Il est éclaté. Les exploits sans limite ont dû franchir les frontières de ce monde. Les bêtes des campagnes viendraient-elles jusqu'ici pour écouter les aventures du grand Susano Désolé Sacapuce, je recherche pas de disciples. Zou, à la niche, retourne dans ta campagne jouer avec tes petits amis les singes. Bah comment que beau comme toi ose interrompre ma méditation Je veux voir pour le croire tout dans les muscles, rien dans la tête. Arrête ton numéro, viens avec nous. Quand cesseras-tu de m'importuner, espèce de. de morpion Je te l'ai dit mille fois, arrête de me traiter de morpion. Allez, Ama assez perdu de temps. On l'emmène. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites Arrête. Que va-t-on penser du grand sous-anneau <rire> Quand ça me tue Pourquoi il y a un bruit de vache Bah écoute, le grand sous-anneau, il peut monter ici. On va penser que c'est rien, c'est normal, il monte sur le dos d'un loup légendaire. Écoute, rien de plus normal. Déjà vu, ah, attendez une minute. Êtes-vous légendaire Susano Exact, le seul et unique Susano, le plus grand guerrier du Nippon. J'ai une faveur à vous demander cet énorme rocher bloque la route. Je ne peux plus voyager, je suis sûr que vous ne pouvez faire quelque chose, n'est-ce pas Hein il n'en est pas capable. Je, euh, je bien, bien sûr, sans aucun doute. Vraiment, je suis sauvé. Je vous en prie, ne perdons pas une minute. Ah, attendez, de cette taille ne sera pas une mince affaire. Je dois me concentrer pour libérer toute la puissance de ma lame. Je vais me retirer dans ma salle d'entraînement pour méditer. Attendez donc mon retour. Hum, je suis sceptique. Je n'ai jamais vu ce gars s'entraîner sérieusement. Jamais. C'est sûr que je peux pas le couper avec mon machin là. Hop là. C'est chiant, hein ils sont, Ils sont tous pénibles ici dans ce monde de toute façon. Bah, c'est pas là sa salle d'entraînement? Bah, il est où sa salle d'entraînement alors? Ah, il est derrière, je l'ai pas vu. Je sais que j'ai promis à ce marchand que j'aiderais. Et un rocher de cette taille, bah, j'ai beau être le descendant d'Izanagi, des c'est trop gros. Mmh. Bon sang, j'ai plus de sacré grue, qu'elle J'arrête tout. C'est tout pour aujourd'hui, je m'entraînerai demain. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de reporter au lendemain. fais un deuxième soleil Oui, il y a un deuxième soleil. Mais maintenant j'ai plus d'encre. Je ne peux m'entraîner sans saké. Okay. Je m'entraînerai demain, c'est décidé. Remets à demain ce que tu n'es pas obligé de faire le jour même. C'est mon proverbe favori. Oh bonjour, j'ai un gros souci, vous savez, je dois nettoyer avant de l'utiliser. Heureusement, et ok il a cassé le moulin l'autre jour. Il est impossible de faire des bons saké sans bruit. Tu peux facilement t'en occuper avec ton passou, non oui, oui, oui. Je croyais que tu savais l'utiliser aussi, ce pouvoir. Pourquoi tu... Putain, c'est éclaté. Voilà, là, c'est mieux peut-être. C'est hein, ça que tu veux dire Quoi Pourquoi ça marche pas, là bah, C'est bien ça qui est cassé, non Ah, je, je, je, je devais me mettre là, c'est ça Bah ben voilà Maintenant, il marche il pas, bon ouais, maintenant il marche, écoute. MAGIE Que s'est-il passé Mon moulin réparé? Par quel miracle Je pensais ne pas pouvoir faire le saké cette saison. Mais je peux de nouveau laver mon riz. Eh bien ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. Allez hop hop hop, allez, la la femme, c'est la cuisine, donc dépêche-toi. Oh, à ce propos, j'ai quelque chose pour toi, c'est de la marchandise invendue, mais c'est un des meilleurs sakés. Je l'appelle le saké des dieux. Mais peut-être que tu es encore trop petit pour voir. Vous allez manger oniguri. Boule de riz enveloppée d'alcool. Je lui prends de la bouffe comme ça au calme. Attends une seconde, ça Plus. Cette odeur, ne serait-ce pas le fameux saké de Kushinada Je vous avais offert le saké des dieux. Mon, mon ami, mon cher préféré, Kasunida t'aurait-elle donné la preuve de son amour pour moi C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, comme c'est bon, saké, je t'aime. Ne me quitte plus. Un homme sans saké est comme un guerrier sans son épée. La légende dit que lui-même utilisait la puissance du saké pendant son combat contre Orochi. Tout est clair maintenant. Commençons l'entraînement. Commençons. Allez, vas-y, allez, allez, tout d'abord je vais m'échauffer un peu, c'est parti, je vais pas utiliser une vraie épée peut-être, tu ne vas pas t'en tirer comme ça les pauvres taille. quoi je peux pas le couper Quoi Tu veux te battre D'accord, comme ça. Je n'avais pas compris. Contempler tous. Technique sous anneau. Impulsion infinie. C'est not my problème. Ah, t'es trop fort. De de, de, de, de quoi oh Au revoir. Technique sous anneau. Implosion infinie. Et, et, et maintenant je peux, d'accord. La base elle a disparu, hein, elle s'est tirée. C'est incroyable, vous avez coupé cet énorme rocher en deux. Les rumeurs étaient donc vraies. Vous êtes formidable. Ouah, wow, j'aurais jamais pensé que tu étais aussi balèze, papy. Moi aussi. Je veux dire, bien sûr. Après tout, je suis Susano, le plus grand guerrier. Non, un être aussi exceptionnel que vous ne devrait avoir aucun mal à combattre les démons qui rôdent autour du village. En tout cas, merci pour tout. Je vais pouvoir rouvrir mon magasin des démons. Euh, bien sûr, très bien. Moi, Suzano, je punirai ces démons qui hantent nos terres. Bah, posez vos fesses et admirez le grand Suzano dans ses œuvres. Il va se faire tuer. Hein. Tu crois que ça va aller non Glorieuse Amaterasu, déesse de la lumière Quel émerveillement d'être le témoin de tes actes héroïques C'est bon il est fini le tuto Mon cœur s'est rempli de joie lorsque tu as utilisé avec tant de grâce et d'ardeur Ce pinceau divin pour frapper ce rocher Ah oui On a bien le droit d'une récompense non Tu n'as rien fait de spécial petite puce Arrête de me traiter de puce C'est Issun, Issun, I-S-S-U-N Je retourne dans ton kimono si tu me traites encore de puce Relax mon chou, de toute façon, boule de poil est plus confortable. Bon, si on parlait de, ces de cette récompense, je... <rire> je suis désolé. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit devenu hors de mon pouvoir. Je n'ai même plus la force de faire éclore une fleur. Mon corps reste confiné dans les limites du village, mais mes racines s'étendent à travers les terres pour protéger tout le Nippon. Ces parties de moi s'appellent des arbres gardiens et me donnent la force nécessaire grâce au bonheur et à la croyance des humains. Mais le mal qui règne affaiblit de plus en plus les arbres gardiens. Mon pouvoir ne cesse de s'étioler et bientôt je disparaîtrai à mon tour. Chaque jour qui passe, les forces de mal deviennent plus puissantes. Le monde que nous connaissons sera consommé par la nuit. Oula, ça devient sérieux tout ça d'un coup. Grande et puissante Amaterasu, j'implore ton aide pour ressusciter les arbres gardiens et lever. La malédiction qui s'est abattue sur les terres du pays. Je marquerai la position des armes gardiens sur votre carte. Je suis si fatigué. Je n'ai plus la force de parler. D'accord, elle a ses fesses de sortie là. Que le pouvoir des fleurs et de la nature te protège. C'est bon Bah, j'aime bien me bagarrer mais... J'ai pas trop envie de fourrer mon nez dans ces histoires. De toute façon... Je suis coincé avec bout de poil jusqu'à ce que je récupère toutes les techniques du pinceau céleste. Après tout, Ama est un Kami. Qu'est-ce qu'il peut nous arriver Je récupère ces techniques divines pour sauver le monde et moi je te les vole pour les apprendre. C'est parfait comme plan. Allez, Zou, c'est parti. Allez, partenaire, on va suivre les marques sur la carte. Voilà oh, la lumière céleste. Les plaines de Shinsu. « Hein Hama, je, je suis sûr que tu le sais déjà, mais nous sommes ici dans la plaine de Shinsu, la plus belle du Nippon. Enfin, elle est censée l'être. Mais depuis cet incident, j'ai un mauvais pressentiment. Soyons bien sur nos gardes. » Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et partagez. Non, parce que je prends du temps pour faire ça